Yo, salut à tous, c'est Gorbison de Flux. Bon, écoutez, euh, je vous avais dit que j'allais faire des vidéos et pour présenter. En gros, si vous voulez, genre sur ma chaîne, maintenant, va y avoir, euh... va y avoir pas mal de petites vidéos en mode euh... présentation par rapport à mes potes parce qu'ils font du son et moi, je vais leur faire des clips et je vais faire des vidéos par rapport à ce qu'ils font eux. Comme vous savez, euh, moi, le gaming, euh, ça me saoule et euh, si vous voulez, genre. Euh... Expliquerai mieux sur une autre vidéo, peut-être un commentaire ou quoi. Mais en attendant, pour ceux qui aiment pas euh, ce qui va se passer maintenant, bah, autant se désabonner. Ou euh, si vous voulez, bah, si vous kiffez la musique, si vous kiffez tout ça, si vous kiffez toujours l'ambiance et tout, parce qu'il y aura toujours des vidéos dans le genre, et bah vous pouvez continuer de suivre. Mais sinon, en attendant, bah, on va aller voir le poteau qui est en train de faire un live. Donc en fait, il vous expliquera mieux parce que je le filmerai et il vous expliquera le bail. Et bah vous, vous allez voir tout de suite en fait comment ça va se passer. J'aime bien tes tes pantoufles. <rire> <rire> <rire> C'est un on un petit copain. Vas-y, mais arrête de pas le le le Non Non, non. <rires> Quoi ah, Une perche à quoi à C'est quoi ça un selfie oh, bah, là c'est la... ah, la... C'est quoi un selfie C'est quoi un selfie Vous êtes peut-être un ami de végétal ou quelque chose dans le genre Mais vous venez de cacher la peine que j'avais C'est quoi un selfie? Euh, ça. Je. caractère, je, je je... mmh. pas pas choses. Il faut tout tout ça tout tout tout, tout <rire> <rire> moi, je graisse. Ah, je t'ai niqué! Je t'en veux 10. On fait oui. une centaine. Ouais, <rire> <rire>